Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mesurer la performance parce que tout ce qui est métrique de temps de chargement, c'est un petit peu dépassé quand même. Moi je m'appelle Jean-Pierre Vincent, ça fait 8 ans que je fais des audits WebPerf, ça fait 6 ans que j'ai une formation sur la WebPerf et ça fait 18 ans que, que je fais du développement et un peu d'architecture, surtout côté client. Euh, j'ai également co-organisé, je co-organise toujours d'ailleurs, les meet-up webperf parisiens et euh, j'ai organisé la conférence Wheel of Speed, euh, c'est en 2018. Donc, quand on veut mesurer, pourquoi est-ce qu'on veut mesurer la web performance C'est en fait pour mesurer l'expérience utilisateur. Et idéalement, pour mesurer l'expérience utilisateur, c'est-à-dire ce que ressent l'utilisateur, eh ben il faudrait se... peut-être scanner son visage pour, pour voir ses émotions, lire les impulsions électriques dans son cerveau pour mesurer son niveau de stress. Voilà. Tout ça, il y a des gens qui, qui l'ont vraiment fait. Hein. Euh, si vous cherchez les études Radware à partir de 2013, euh, vous allez voir qu'en laboratoire, effectivement, c'est le genre de choses qu'on peut, qu peut faire pour savoir ce que ressent l'utilisateur quand il est en train d'attendre de devant votre page. Mais, évidemment, nous, on n'a pas ça. Nous, on a des sites, on n'a pas des conditions de laboratoire. Donc, il faut qu'on transpose euh, toutes ces émotions en chiffres. Une bonne mesure, pour nous, ça va être une mesure qui doit être pratique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la récupérer chez l'utilisateur. Il faut que ce soit un chiffre, à la fin, parce que du coup, on va pouvoir euh, ben, faire des graphes dessus, observer des régressions, et on va pouvoir communiquer dessus. Il faut également qu'elle soit euh, compréhensible par votre N 3, votre N 10, euh, que, ce soit, que, que vous n'ayez pas à réexpliquer à chaque fois euh, la mesure et pourquoi vous la faites. Et évidemment, il faut qu'elle soit utile, hein. il faut qu'elle soit proche de l'expérience utilisateur et il faut qu'elle représente un petit peu ce que euh, votre business, donc là, là où rentre l'argent euh, dans votre site. Donc du coup, on, on essaie de transformer des émotions en chiffres. Donc on va faire beaucoup d'approximations. Et la première grosse approximation qu'on a eue, c'est le temps de chargement. Ouais. En l'an 2000, on n'avait on avait que ça, de toute façon. Et, et même à l'époque, euh, ça ne marchait pas déjà tout, euh, toujours. Si par exemple, vous prenez le site d'Apple le 9 octobre 2000, euh, qui, qui, qui était un site lourd hein, pour l'époque, hein, il faisait 150 kg, euh, donc à charger ça sur un 56K, il y en avait, avait quand même pour plus de 30 secondes. Et bien, pendant ces 30... En fait, vous n'aviez pas besoin d'attendre 30 secondes de temps de chargement. Vous pouviez déjà cliquer, par exemple, sur le menu pour commencer à vous déplacer. Euh... Donc, c'est... Déjà, à l'époque, c'était une mesure qui marchait, qui ne marchait que moyennement. Euh... Aujourd'hui, c'est ben, encore pire. Là, par exemple, sur, sur, ce, site, sur ce site moderne, donc c'est auféminin.com, c'est un, un journal. On arrive à afficher, comme vous voyez en haut, euh, en, en 3 secondes, un titre d'article et la photo, alors que le temps de chargement, lui, est à 8 ,5 secondes et demie. 5 secondes plus tard. Et après le temps de chargement, ben, il se passe encore des, des choses sur le réseau, il y a encore des choses qui sont en train de télécharger, il y a, tout les, il y a toute la pub qui continue, il y a les trackers qui, qui, ont, qui envoient des informations dans tous les sens, donc le temps de chargement, il ne mesure plus rien aujourd'hui. Pourtant, vous allez me dire, euh, il, y a plein de, il y a beaucoup d'études qui justement ont lié le temps de chargement euh, au, euh, au taux de rebond, euh, ce genre de choses. Donc là, je vous ai mis la plus connue, celle de double-clic. Euh, donc, quand vous allez voir ces études, euh, en fait, vous vous rendez compte que des fois, le temps de chargement, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont mesuré. Euh, et euh, et euh, ce que je dis, c'est que, oui, il y a une corrélation entre le temps de chargement et l'expérience utilisateur, mais euh, le temps de chargement est franchement pas précis. Ça, ça ne dit pas... Euh, ce que voit l'utilisateur, ce qu'est-ce qu'il a en face de lui, les pixels. Donc, on va aller voir les métriques tout à l'heure qui, qui font ça. Ça nous dit pas si euh, ce qu'il a en face de lui est utile. Euh, est-ce qu'il peut cliquer sur, euh, est-ce qu'il peut utiliser le, le, le formulaire, par exemple Et ça nous dit pas si euh, l'interface est fluide. Est-ce qu'au moment où il veut scroller, est-ce qu'au moment où il veut cliquer, euh, est-ce que l'interface est, est réactive tout de suite Donc. Le temps de chargement, il est temps de l'abandonner et il est temps de passer à des métriques plus, euh, plus modernes et plus représentatives. Et les premières métriques qui sont sorties, c'était des métriques visuelles. On mesurait les pixels, le moment où les pixels apparaissaient à l'écran. La toute première, c'était le First Paint, euh, extrêmement utile, euh, toujours, toujours aujourd'hui d'ailleurs, toujours vital. Donc c'est vraiment le moment où le premier pixel euh, non blanc apparaît à l'écran. Là, plus récemment, est apparu également le First Contentful Paint, euh, qui est en fait le premier pixel non blanc qui appartient à une image ou à un texte. Tout à l'heure, je vais aussi parlé du First Meaningful Paint, euh, qui essaye de mesurer encore autre chose, euh, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, le Paint, enfin les deux Paints. Il vous faut des outils externes pour le mesurer, euh, comme WebPageTest, comme Lighthouse en gratuit. Euh, mais vous pouvez également, depuis, euh, depuis quelques années, le récupérer euh, directement en JavaScript, donc dans le navigateur. Donc il y a MS First Paint pour, euh, pour le Microsoft, et euh, Get and tries by Type Paint, donc ça vous allez récupérer plusieurs Paint euh, en fonction du navigateur dans, euh, pour les autres plateformes. Notez que le, le First Contentful Paint, donc le FCP, c'est aussi celui qui apparaît dans PageSpeed Tools Insights. Donc, ça vous... donc ce sont des données qui sont récupérées par les utilisateurs de Chrome sur votre site et également sur les sites des concurrents, ça permet toujours de se comparer un peu. Et donc voilà, c'est donc récupéré avec ces API navigateurs. Donc le first paint, le first paint pour moi c'est une métrique qui est vraiment vitale puisque c'est la première réponse que vous donnez à votre utilisateur. Donc c'est vraiment important de l'avoir. Vous pouvez la récupérer donc côté utilisateur, c'est-à-dire en Real User Monitoring euh, et en synthétique, c'est-à-dire avec les outils que WebPageTest, Lighthouse et d'autres. Par contre, ça ne représente que la première étape. Euh, Ce n'est pas parce que vous affichez un pixel que vous avez gagné. Et il y a un petit défaut dans le, quand on mesure en, en, en JavaScript. en fait, Quand le navigateur vous dit qu'il qu qu qu essaye d'afficher la page, en haut, euh, enfin les premiers pixels en, en une seconde, dans certains cas, ça ne marche pas. Si par exemple vous avez un test AB en production, vous savez que les tests AB en fait, bloquent l'affichage volontairement, et bien du coup le, le chiffre que va vous donner le navigateur ne sera pas le bon, puisque le test AB lui va, va retarder encore un petit peu l'affichage. La, la, Donc pour ça, il faudra plutôt utiliser une, une, une, un logiciel externe qui lui mesure vraiment euh, cet effet-là. Autre métrique visuelle très importante. Donc euh, après le First Paint, on a le Spin Index qui a été inventé en 2012 par WebPageTest, euh, qui est d'abord sorti sur WebPageTest. Alors je vous ai mis la formule. En gros, c'est une, euh, une, une addition de pourcentage de pixels multiplié par le nombre de secondes pendant lesquelles ces pixels sont affichés. En fait, ce qu'on essaie de, de, de mesurer, c'est la vitesse de remplissage. Euh, une, un écran, ça se remplit pas de manière régulière, sinon on aurait pu utiliser, par exemple, le nombre de pixels à la seconde, hein, comme on le ferait pour, pour, un, pour un liquide. Mais un écran, ça va se charger plutôt par bloc. Donc le principe, principe du spin index, c'est on prend des screenshots, enfin on prend une vidéo en fait, euh, on a une image finale de référence, donc à la fin, la, la page re ressemble à ça. On a toutes les étapes intermédiaires, et pour chaque étape intermédiaire, on va aller regarder tous les pixels non blancs, qui correspondent aux pixels de l'image finale de référence. Donc, Par exemple, ce screenshot, 63% des pixels sont présents à la fin, et ensuite on applique la petite formule de calcul, donc c'est 1-0,63, multiplié par le nombre de millisecondes, et ça va nous donner un chiffre, en l'occurrence 185. On va additionner ce chiffre, évidemment, à tous les autres, et donc ça va nous donner un chiffre qui, généralement, avoisine plusieurs milliers. Si ça a l'air un petit peu abstrait, euh, pour vous situer, euh, en France, si vous regardez le top, euh, le top 40 euh, des sites les plus visités sur mobile, euh, qui est un classement édité par le journal du net, la médiane est plutôt à 6300. Et si vous regardez HTTP Archive, qui est un projet euh, qui mesure beaucoup plus de, de sites, euh, plusieurs milliers de sites sur mobile en France, on est aux alentours de 8000. Voilà, alors l'objectif officiel de Google pour ses, pour ce, pour ses marques à lui, hein, c'est euh, 1000. Donc 1000, ça correspondrait à afficher 100% des pixels finaux en une seconde. Euh, voilà, je ne suis pas sûr que, les, que toutes les properties de Google euh, y arrivent, hein, euh, dédicace à Gmail. Mais voilà, donc c'est leur objectif officiel. Alors, est-ce qu'on peut critiquer le spin index Oui, parce qu'il a des limites. De toute façon, toutes les métriques que je vais vous donner sont pas mauvaises, elles sont toutes plutôt bonnes. Elles ont toutes des limites. Donc, qu'est-ce qui se passe quand votre. Donc, j'ai déjà eu effectivement le cas d'un client qui, pour qui on venait d'optimiser le site et pourtant, de temps en temps, le spin index ben, dépassait les 9000. Donc, c'était absolument énorme. Donc,. Effectivement, chez ce client, si vous voyez en haut à gauche, à la deuxième seconde, on arrivait à afficher plutôt bien le site. On avait l'image de l'article, on avait le texte de l'article, on avait un menu qui était fonctionnel, on avait, euh, on, on avait tout ça. Et pourtant, on avait un spin index euh, à 9000. Pourquoi eh bien Parce qu'il parce que y a une vidéo, qui une publicité qui s'est dépliée, qui a poussé l'article et qui a, euh, qui a joué une vidéo pendant 10 secondes. Et du coup, effectivement, pendant ce temps-là, euh, temps le Spin Index continue de, de, de s'additionner, et donc on obtient des, des temps de folie. Et donc, il n'y a pas que pour les publicités que ça, ça pose problème. En fait, le Spin Index, lui, il est gêné par, évidemment, les vidéos et pubs, mais aussi toutes les pop-ins, euh, par exemple, de consentement aux cookies qui arrivent un petit peu plus tard. Euh, si vous avez un carousel en autorotation sur la home page, euh, c est, c est, voilà. tout, tout ce qui arrive un peu tard, en fait, ça va vous exploser le Spin Index, Parfois de manière légitime et parfois, et, et parfois non. Donc le spin index, euh, c'est quand même une bonne mesure. On est souvent très très proche de ce que voit l'utilisateur. Euh, et ça vous permet notamment de comparer de manière générique plusieurs pages qui n'ont rien à voir entre elles, plusieurs devices, hein, la même page en desktop ou en mobile. Euh, et ça vous permet de vous pour comparer aux concurrents. L'algorithme, il est open source. Donc, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas que dans WebPageTest que ça marche, ça marche, ça va aussi marcher dans des, euh, dans des logiciels du, du marché, hein, SpeedCurve, derboost, tout cela, ils ont, ils ont réimplémenté le, le SpinIndex. Euh, côté négatif, ben, c'est un chiffre qui est un petit peu abstrait, donc ça veut dire qu'il faut quand même l'expliquer en interne avant de, avant, avant de, le, de vraiment l'utiliser, et on a vu que c'était sensible à, à, à, à tous les pixels qui bougent, donc il y a certains dizaines pour lesquels le SpinIndex n'est pas du tout représentatif. En tout cas, quand vous le monitorez, il y a beaucoup de variations. Ok, donc ça c'était les pixels. Maintenant, une fois qu'on commence à afficher des choses, euh, est-ce que ces pixels servent à quelque chose Est-ce qu sont... est que la page est utilisable euh, En gros, euh, la... aujourd'hui, très peu de gens font, du... font des développements euh, euh, de manière progressive, euh, donc euh, la plupart des fonctionnalités des pages dépendent de JavaScript. Du coup, on a deux petites métriques. Euh, donc le DOM Content Loaded et le First Meaningful Paint qui vont, qui vont essayer de mesurer, de manière un peu générique, quand est-ce que euh, la page euh, a été rendue utilisable par les scripts. Si par exemple vous prenez cette page, euh, donc, on a, euh, donc on a réussi à afficher plutôt bien la page, mais vous voyez que là, on a encore le petit spinner sur, euh, sur, le, sur le formulaire à gauche. Euh, pourquoi Parce que ce, ce formulaire est écrit euh, Attend un événement qui s'appelle le DOM Content Loaded. Cet événement, en fait, que le dev jQuery le savent sa ou sa non, en fait, c'est celui qu'ils utilisent quasiment tout le temps. Pourquoi Parce que, ben, un, c'est vrai qu'il est pratique, euh, et deux, il est partout dans la doc. Donc, effectivement, pourquoi s'embêter Donc, généralement, il n'y a rien qui a été fait en jQuery qui n'est euh, cliquable avant. Donc, par exemple, là, là, ça se voit bien parce qu'on a, on a un petit loader, mais il faut savoir que le menu, par exemple, n'est pas, euh, pas, euh, pas disponible. Parce que jQuery ne s'est pas encore exécuté dessus. Et en l'occurrence, ce qui, ce qui a retardé le, le DOM Content Loaded sur cette page-là, ce jour-là, c'était euh, une régie publicitaire. Parce que même en asynchrone, elles peuvent, elles peuvent retarder ce genre d'événement. Donc... Effectivement, le DOM-Content-Loaded est facilement récupérable côté utilisateur, euh, ou en synthétique d'ailleurs, c'est une métrique facile. Si vous voulez la récupérer en JavaScript, je vous conseille le DOM-Content-Loaded Event-End, euh, qui est donc euh, le moment où tous les callbacks associés au DOM-Content-Loaded ont été exécutés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a choisi de vous afficher comme deuxième métrique, euh, PageSpeed Insights. Euh, donc Pareil, hein, ce sont toujours les utilisateurs de Chrome qui, ont, qui remontent cette métrique à Google. Donc, Ce qui est bien, c'est que si vous utilisez jQuery de manière basique, effectivement, ça, ça, ça va être représentatif. Ça marche sur tous les navigateurs, vous pouvez le récupérer côté, euh, côté utilisateur ou avec tous les logiciels synthétiques. Par contre, il bah, y a des sites pour lesquels ça va, être, ça va être inutile, soit parce que vous avez optimisé votre code et vous n'utilisez plus Content Loaded, soit parce que vous êtes passé sur d'autres frameworks. Par exemple, si vous voulez être moderne et que vous êtes passé sur des frameworks... Euh, euh, bien au-dessus de jQuery. Si par exemple vous avez tout refait, tout refait le, en React, euh, on, va, on va utiliser une autre mesure en fait, pour essayer de savoir quand est-ce que React s'est vraiment déclenché et a réussi à afficher quelque chose. Et donc la proposition en ce moment c'est le First Meaningful Paint. Le First Meaningful Paint essaye de capturer euh, le moment où, euh, où des, des frameworks comme React en fait, calculent tout le front-end. Donc là, par exemple, ça serait euh, non pas à gauche, où en fait c'est une, une des premières choses qu'on voit. Donc vous voyez, la, la page est presque complète à ce moment-là, on a même déjà des images. Euh, mais ça, c'est du React qui a été rendu côté, côté serveur. Euh, à droite, c'est la page complètement affichée, euh, et en fait, le First Meaningful Paint, il est au milieu, donc c'est le moment où React va calculer, non, va réhydrater la page et va, calculer, va rendre le, le milieu interactif et il va euh, récupérer va aussi calculer les deux colonnes sur la gauche et la droite. Donc comment ça marche en fait euh, C'est le moment où le navigateur calcule le plus grand nombre de nouveaux layouts. Donc en fait un layout c'est un élément, hein, une div, n'importe quoi. Euh, et il faut lui donner une dimension. Donc ça c'est une opération de layout. Donc c'est mom ce moment-là. Ils essayent de faire de, de ne calculer que les layouts qui sont visibles dans le viewport. Et euh, si jamais ce temps est très très rapide, il, euh, au minimum le, le temps ça sera celui de l'arrivée de la première fonte. Alors ce qui est critiquable là-dedans, c'est que si vous regardez en fait la, la documentation de manière, euh, manière précise, euh, il a fait des approximations, c'est-à-dire que le développeur s'est dit moi je ne veux, veux pas ralentir Chrome pendant que je prends cette mesure. Donc la visibilité, par exemple, il va faire un certain nombre de suppositions, il, va, il fait une espèce de calcul magique où il espère que, toutes les, euh, que, que, toutes les, euh, que tous les éléments de la page ont à peu près la même taille, euh, pour savoir s'ils sont visibles ou pas. Euh, voilà, donc c'est un peu approximatif. Vous pouvez récupérer dans Chrome, euh, c'est récupéré aussi par Lighthouse. Euh, voilà, donc First Meaningful Paint, ça marche plutôt bien pour les frameworks JS avec effet Big Bang, c'est-à-dire quand ils affichent tout le côté client d'un seul coup. Euh, ça va aussi marcher pour certains sites classiques, hein, pour certains sites qui utilisent très peu de JavaScript, où finalement bah, euh, les layouts ils ont déjà été calculés côté serveur, donc, euh, donc le First meaningful Paint sera très très bas, et ça sera représentatif de ce que voit l'utilisateur, c'est-à-dire que tout est déjà cliquable. Donc oui, ça va marcher un peu sur, euh, sur ces deux sites. Par contre, ce, qu lui, ce que je peux lui reprocher, c'est que bah, ça marche que dans Chrome, vous ne pouvez même pas y accéder en JavaScript. Euh, donc il faut instrumenter Chrome euh, avec un Lighthouse, par exemple, euh, pour, euh, pour, pour le récupérer. Le calcul, ben, il est, euh, si vous lisez la doc, euh, clairement il est, il est magique. <rire> il a fait beaucoup de suppositions. Euh, donc du coup, il y a certains designs qui ne vont pas marcher. Euh, euh, voilà. et, euh, et en plus, ça ne se calcule que les layouts. Donc si jamais il y a une opération de repaint, c'est-à-dire le moment où le navigateur affiche vraiment ce que, le, ce, que, ce que le navigateur vient de calculer en termes de dimension de, de, euh, de, de layout, euh, et ben, vous allez avoir un petit peu de retard. Donc il ne va pas être très représentatif. Dans sa documentation, euh, les tests qu'il a fait manuellement sur 200 pages, donc c'est pas un très gros échantillon, sont représentatifs dans environ 80% des cas. Voilà. Donc on a une métrique qui, marche, qui ne marche pas dans un cas sur cinq. Donc ça peut être votre site. Ok, donc là on a mesuré les pixels, on a essayé de mesurer quand est-ce que JavaScript rendait l'interface vraiment disponible. Maintenant la question c'est, est-ce que l'utilisateur au moment où il clique, au moment où il scroll, est-ce que l'interface réagit rapidement Idéalement, c'est encore le genre de mesure qu'on euh, euh, qu devrait faire en fait à la main, c'est-à-dire qu'on va prendre un profiler, donc là par exemple j'ai pris le profiler JavaScript de Firefox, euh, plutôt que celui de Chrome, hein, histoire de changer un peu, euh, et, euh, et effectivement on devrait aller voir euh, quels sont les moments où ça rame, est-ce qu'on a le nombre de frames par seconde qui est bas ou pas, ce genre de choses. Euh, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est ce qu une métrique qu'on puisse déployer automatiquement sur nos sites, qui soit mesurable constamment. Alors, comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on regarde le, le, le, le processeur total consommé par le client pendant qu'on affiche la page Est-ce qu'on compte le nombre de reflows, c'est-à-dire le nombre de, de, de, de calculs de layout qu'on fait Est-ce qu'on compte les long tasks Alors, long tasks, c'est un, un standard qui, est, euh, qui, qui pose en fait une limite à 50 millisecondes pour un script pour s'exécuter. Donc une tâche qui bloque l'interface principale pendant euh, enfin le thread principal pendant plus de 50 millisecondes ça s'appelle une longue task. Donc voilà on pourrait regarder le framerate donc le nombre de frames à la seconde. Euh, voilà donc toutes ces mesures elles existent, on peut les récupérer, euh, mais c'est vrai qu'elles ne sont, euh, sont pas forcément très claires. Donc là on a trois propositions pour essayer de mesurer ça, on a le first CPU idle qui avant s'appelait first interactive. On a le time to interactive qui est peut-être plus célèbre, mais qui avant s'appelait consistently interactive. Et on a le first input delay euh, auquel je crois beaucoup plus, mais euh, bah, on va en parler. C'est un petit peu compliqué à récupérer. Donc le first CPU idle. Donc imaginez euh, donc ce que, que vous ayez chargé la page et quand vous regardez en fait l'occupation CPU. Donc ici elle est représentée euh, avec des barres violettes ou jaunes. Donc là, c'est un, un screenshot de WebHTest. Hein. Euh, vous voyez qu'il y, qu y a des plages, effectivement, où le CPU est à 100%, 100% euh, et, euh, et des fois où il est plus calme. Donc, ce que cherche le First CPU Idle, en fait, c'est une période de 5 secondes de CPU calme. Calme, ça veut dire aucune tâche JavaScript qui dure plus de 50 millisecondes. Et le First CPU Idle, c'est le moment où cette, où cette plage de 5 secondes existe. Et si jamais votre page est très très calme, il y a une limite minimale qui est le first contentful paint. Donc votre first CPU idle ne peut pas être en dessous du first contentful paint. Donc voilà, Donc, cette mesure, elle est, elle est pas trop mal. Et il y en a une autre qui est plus connue, qui est le time to interactive. Alors le, le principe, c'est qu'on a toujours notre, notre période de sanction de nos CPU calme, mais on va rajoute un deuxième critère. C'est une période pendant laquelle le réseau est également calme. Le réseau, donc, euh, alors une période réseau calme, en fait, ça veut dire pas plus de deux requêtes en simultané qui sont en cours sur le réseau. Et donc, du coup, on dit que le time... et donc, euh, si vous avez des time interactives très très longs sur vos pages, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup de trackers qui sont encore en cours, vous avez beaucoup de requêtes réseau qui sont en train d'arriver, et donc, du coup, ça va retarder euh, votre, euh, votre, euh, votre, votre time to interactive, même si vous avez un CPU qui est, qui est plutôt calme. Voilà. Les valeurs minimales du Time-to-Interactive, euh, c'est le First Meaningful Paint, dont on a parlé tout à l'heure, et euh, où le DOM content Loaded, donc le plus haut des deux. Donc, Ce qui est positif avec les valeurs de, de Time-to-Interactive et First CPU Idle, c'est que d'abord, on prend enfin en compte l'utilisation du CPU. C'est peut-être une des premières m -m métriques euh, qui commence à bien marcher, euh, qui prend en compte le CPU. C'est couplé avec des métriques visuelles, c'est-à-dire que vous ne pouvez, euh, pouvez pas descendre en dessous du first contentful paint ou du first meaningful paint euh, et ou du DOM Content Clouded selon, les, euh, son, selon les, euh, la mesure. Et en plus, ça prend en compte l'activité réseau. Par contre, pour l'instant, ça ne marche que sur Chrome. Il y a, vous ne pouvez pas y accéder en JavaScript, donc vous n'avez pas de real user, real user monitoring disponible là-dessus. Les limites, ben, vous avez vu qu'elles sont arbitraires, hein, c'est-à-dire c'est 5 secondes, c'est des tâches de 50 millisecondes, c'est deux requêtes à la fois. Voilà, Donc si ça ne correspond pas à votre, à, à votre cas, ben, ce n'est pas une bonne métrique pour vous. Et, euh, et ça bouge encore, là, là j'enregistre en octobre 2018, là en juillet 2018, la, les, les définitions ont encore changé, et on a déjà, donc déjà le, les définitions ont changé, le nom euh, des, des métriques vient, vient de changer pour s'adapter, et on a déjà du coup des différences d'implémentation entre Lighthouse et WebPageTest, euh, alors que ce sont euh, deux équipes qui, toutes les deux, travaillaient pour, pour, euh, pour Google Chrome. Voilà. Une autre métrique à laquelle je crois déjà plus, c'est le First Input Delay. Euh, donc Lui, c'est relativement simple. C'est euh, le, le nombre de millisecondes entre le moment où l'utilisateur clique ou scrolle, euh, ou fait un touch, euh, et le moment où le premier callback est appelé. Donc, ça s'appelle First Input Delay, on dit feed. Euh, donc, si l'utilisateur clique pendant, euh, pendant une. Là, par exemple, à gauche, pendant que le, le CPU de son navigateur travaille à fond, euh, ben on va avoir un, un First Input Delay de plusieurs dizaines de millisecondes. Donc, si on dépasse. On considère que si on dépasse 50 millisecondes, c'est trop. Euh, mais euh, on peut imaginer effectivement que vous ayez des temps de 50, 100, 200, 300 millisecondes selon la, la, la taille de la tâche qui est en train d'être exécutée, qui va retarder votre, euh, la réaction au clic. Et s'il si clique au bon moment, et ben, tant mieux pour lui, c'est réactif. Euh, voilà. Donc la difficulté, du coup, vous la voyez arriver, c'est qu'en en fait, il euh, y a un côté très aléatoire. Donc le First Input Delay, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très très proche de l'expérience utilisateur, on mesure vraiment ce que le moment où l'utilisateur clique et on, et on compte les millisecondes à partir de là, donc on ne peut pas être plus proche que ça de l'expérience utilisateur, et bah, ça marche déjà sur tous les navigateurs puisqu'on ne fait jamais que écouter, écouter des clics et, me, et mesurer les temps, donc ça n'importe quel navigateur est capable de le faire. Par contre, ben, du coup, c'est une mesure qui, par définition, ne marche qu'en Real User Monitoring. On, vous, pouvez, vous ne pouvez faire ça que, que dans vos pages. En théorie, euh, light, euh, des, des, des outils de mesure synthétique ne peuvent pas vous le récupérer. D'ailleurs, WebPageTest ou Lighthouse vous font des, euh, vous font des, des, des estimations. Euh, ils, font, ils font des moyennes, en fait. Donc, c'est un petit peu. Euh, voilà, ce n'est pas, pas forcément. Euh, ce n'est pas très signifiant. Et, euh, et quand, vous, quand vous utilisez cette métrique, en fait, donc vous allez la récupérer côté utilisateur et vous allez avoir une énorme volatilité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, à cause du côté aléatoire, il y a beaucoup de gens qui vont avoir 10, 20, 30 millisecondes de, de, de, de latence et vous allez avoir, en avoir d'autres, il va, il, va il va falloir aller chercher loin dans les centiles. Vous allez chercher, euh, la médiane ne va même pas vous intéresser, par exemple, vous allez chercher le 80e centile, le 90e centile, euh, et encore plus loin pour aller chercher les gens qui mettent 100, 200, 300, 400 millisecondes avant que, avant que l'interface ne réagisse. Donc euh, statistiquement, c'est un peu plus compliqué à exploiter. Mais ça se fait. OK, là on a vu plein de mesures génériques. Euh... Et toutes, D'ailleurs, la moitié des mesures génériques que je vous ai présentées, là, elles ont été écrites ces, deux, ces trois dernières années par les, par les ingénieurs de chez Google. Euh, est-ce que, si vous voulez mesurer l'expérience utilisateur chez vous, est-ce que vous, pouvez, vous pensez que vous pouvez faire mieux que Google Eh ben oui Pour moi, il y a les custom metrics. Là, tout ce qu'on vient de voir, là, spin index, etc., tout ça, ce sont des mesures qui sont génériques. Elles ont été créées, la plupart ont été créées et sont utilisées par l'équipe de Chrome, et Chrome, en fait, l'utilise quand eux ils sortent une nouvelle version, ils vont tester le premier million de sites euh, du web, et ils vont vérifier que leur nouveau navigateur n'est pas moins rapide sur toutes ces métriques-là par rapport à l'ancien. Donc Chrome l'utilise pour mesurer le web, ils ne l'utilisent pas pour mesurer votre site spécifiquement. Ça veut dire que pour eux, une métrique qui marche dans 80% des cas, bah, statistiquement, ça leur suffit largement. Ils n'ont pas besoin de plus. Mais vous... Vous, vous avez un site qui est particulier. Si par exemple vous êtes un journal, euh, ce que vous voulez mesurer, c'est quand est-ce que l'utilisateur voit l'article, quand est-ce que, euh, est que vous êtes capable d'afficher une publicité à l'utilisateur. Euh, si vous, vous appelez YouTube, ben, peut-être que ce qui compte, c'est le moment où le premier, euh, la première frame vidéo apparaît. Si vous, êtes, euh, si vous faites du voyage, euh, ben, la seule chose qui compte dans toute l'interface, c'est le, le moment où, le, où le, le formulaire de recherche est, est cliquable. Si on compare un peu par exemple sur, sur ce déroulé sur la page de CELIO, euh, on va avoir euh, en, haut, en haut les mesures génériques. Donc là par exemple on va avoir un first paint et un first content full paint à 2 secondes. Donc effectivement on voit, euh, sur le, euh, on voit une petite barre grise. Donc effectivement les premiers pixels sont apparus. Et le First Content Full Paint, en fait, c'est parce qu'il y, y a une image qui est cachée dans un menu qui a, qui a déjà été téléchargée. Donc, effectivement, euh, c'est le, mo le moment où, où ces métriques se déclenchent. Maintenant, vous, ce qui va peut-être vous intéresser, c'est plutôt de savoir quand est-ce que le logo est affiché. Euh, donc là, on serait plutôt à deux secondes et demie, par exemple. Euh, sur cette page, vous allez avoir un speed index de 4780, donc c'est bien. Un... Euh, effectivement, on voit que euh, entre la quatrième et la cinquième seconde, on a réussi à afficher euh, tous les pixels de la page. Donc euh, c'est donc bien à savoir. Maintenant, vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus précis. Vous pouvez savoir quand est-ce que la première image euh, que vous mettez en avant a été affichée. Euh, et puis, il y a des choses qui sont pas visuelles. Par exemple, euh, quand est-ce que les trackers euh, quand est-ce que les trackers repartent, donc ça ce sont des requêtes réseau. Imaginez vous êtes un, un journal, euh, effectivement c'est une mesure qui est importante parce qu'il euh, faut savoir que les journaux, ils ont une partie de leur subvention, arrive parce qu'ils font beaucoup de pagesus ou pas. Donc ça ce sont les, les subventions de l'État. Et bien ça effectivement, c'est quelque chose qu'il faut mesurer, et donc vous ne pouvez pas utiliser des, des métriques génériques pour le faire. Il faut aller le mesurer à la main, dans, dans, dans la HTT, dans le, aller voir les requêtes HTTP à la main. Euh, donc là, on a un first meaningful full paint plutôt bas, on est à 3 secondes, parce qu'effectivement, on a un site classique qui est exécuté euh, euh, principalement côté, côté serveur. Euh, on a DOM Content Loaded 1 qui, qui se trouve à 5 secondes. Il se trouve que la navigation est écrite en jQuery, donc euh, ça correspond au DOM Content Loaded également. Mais par exemple, le moteur de recherche qui, lui, va faire des requêtes à pour supplémentaires pour se pour pour peupler. Pour récupérer des données, et ben en fait, il arrive un petit peu plus tard. Donc, le first meaningful paint ne veut absolument rien dire. Le content Loaded, il est par rapport au moteur de recherche, il est un peu tard. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un peu le match entre les, les, les métriques générées qu'on vient de voir qui marchent souvent, mais pas forcément tout le temps, et les custom metrics que, qui, qui, sont, euh, qui sont beaucoup plus précises et qui correspondent à votre business. Comment est-ce que vous pouvez les récupérer Donc, c'est juste du JavaScript. Vous allez aller dans, dans, dans votre code et marquer ces mesures. Et vous pouvez utiliser un standard qui s'appelle User Timing, euh, qui va vous permettre de, de, de marquer ces temps-là. Par exemple, euh, au chargement de, ma, de, ma première, de, ma, de mon image la plus importante, euh, je vais exécuter performance.mark avec un texte, HeroImage ici. Et euh, comme c'est un standard, il y a des logiciels euh, externes qui vont pouvoir vous le récupérer. Par exemple, WebPageTest, il va vous mettre des petites barres violettes à l'endroit où, où, vos, où, vos, où vos custom metrics apparaissent. Mais d'autres logiciels, comme même du marché, comme Dareboost, vont également vous, vous le récupérer. Si vous avez quelque chose de plus compliqué que euh, juste euh, le moment où les choses se déclenchent, par exemple, vous avez besoin de savoir quand est-ce que la pub est, est arrivée, quand est-ce que votre fonte, si vous avez un site qui dépend, si le texte n'est pas lisible, tant que la fonte n'est pas, pas là, alors vous devez savoir quand est-ce que le texte est lisible. Pour savoir quand est-ce que le texte est lisible, vous êtes obligé d'aller regarder les requêtes HTTP. Euh, et donc pour ça, vous avez aussi euh, un standard, qui est euh, performance.getentries, qui va vous donner toutes les requêtes HTTP et tous les temps. Et vous avez un, et vous avez un, un, un, un callback, un euh, performance observer qui vous permet de déterminer des callbacks pour savoir quand est-ce que de, de nouvelles choses arrivent dans la timeline HTTP. Une fois que vous avez ça côté JavaScript, donc côté client, vous pouvez vous envoyer ça. Donc soit c'est récupéré automatiquement par des outils comme WebPageTest, soit vous avez un outil de real user monitoring. Alors le moins cher que vous ayez, ce serait Google Analytics par exemple. Euh, mais il y en a d'autres, hein. euh, et, euh, et du coup, vous allez pouvoir surveiller ces temps chez vos utilisateurs. Donc, je ne saurais trop vous conseiller d'investir sur les métriques custom. Euh, ce sont des métriques que vous écrivez vous-même, elles sont proches de votre métier. Si elles sont proches de votre métier, ça veut dire que vous, voulez les comprenez, et toute votre hiérarchie, euh, les commerciaux, les autres départements, le marketing, tout, ils vont comprendre ce que ça veut dire, afficher une image ou, ou, un, ou même un tracker qui repart. Et donc c'est en termes de communication interne, on est vraiment bien. Ça va marcher sur toutes les plateformes modernes, hein, mobile, desktop, pas de problème, et vous pouvez le récupérer côté client, euh, chez vos vrais utilisateurs, ou bien de manière synthétique, euh, avec des de logiciels externes grâce aux standards. Après, euh, ça veut aussi dire qu'il faut écrire du code, voilà, c'est le gros point euh, négatif, c'est que ça veut dire que vous devez écrire du code, vous devez réfléchir euh, à, ce que, euh, à ce que signifie chaque métrique, et vous devez maintenir ce code. Si par exemple, euh, vous mesurez le, le, le moment où la première grande image est chargée, mais qu'en vrai, euh, cette image elle n'est toujours pas affichée parce qu'en euh, qu en fait c'est un JavaScript qui la révèle, par exemple si vous avez un slideshow, euh, et ben ça veut dire que vous mesurez quelque chose qui n'est pas vrai. Donc effectivement, il faut écrire du code et du, du code qui est signifiant. Voilà, c'est le seul gros point. Et évidemment, du coup, comme ce n'est plus une mesure générique, vous, vous ne pouvez plus vous comparer aux concurrents euh, ou, ou comparer des, des pages entre elles. En conclusion, euh, investissez sur les custom metrics, c'est vraiment bien. Il euh, n'y euh, aura pas plus proche de ce que, de ce, de ce que, de ce que peut faire votre business. Et euh, les mesures génériques, donc je, donc je les ai critiquées, en fait j'ai juste donné leurs limites. Donc elles sont bien quand même, hein. la plupart du temps elles sont bien, mais avant d'en utiliser une, vérifiez qu'elle veut dire quelque chose sur votre site à vous. C'est important. Quelques recommandations pour, euh, pour partir, et je vous laisse là-dessus. Euh, si vous devez mesurer des choses, première des choses ça va être le time to first byte. Alors ça je vous en ai pas parlé, mais en gros c'est le temps de réponse côté serveur. Donc c'est votre serveur qui répond. Donc, ça vous pouvez y accéder avec vos log serveurs, hein, c'est encore ce qu'il y a de mieux, ou aussi en Real User Monitoring. Le first main, donc le moment où on arrive à, à envoyer le premier pixel à l'utilisateur, celui-là il, il est important pour l'utilisateur. Le spin index, s'il si, euh, euh, est significatif pour, pour votre page. Si vous n'avez pas une page qui bouge trop, le spin index ça vous aide vraiment à savoir si vous la remplissez rapidement ou pas. Les custom metrics, vous n'aurez pas mieux. Et après, ben, il, faut, il faut vous mettre une mesure côté, euh, côté fluidité de l'interface. Donc, idéalement, si vous avez une solution de real user Monitoring, euh, ce sont des solutions qui coûtent cher, hein, on parle de plusieurs milliers d'euros par mois, donc idéalement, vous, vous devriez au moins surveiller le First Input Delay. Et si vous n'avez pas le budget pour vous avoir du real user Monitoring, il faut que vous, vous trouviez une mesure euh, de, charge, de charge processeur euh, que vous puissiez récupérer. Donc, on avait parlé de... On avait parlé du Time to Interactive, du First CPU Idle plutôt, euh, euh, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu euh, et euh, à bientôt!